Alors, Ce qui a fait que j'ai voulu faire cette formation c'est pour, pour comprendre pourquoi je n'arrivais pas à, à parler euh, avec des gens de mon entourage qui pourtant euh, étaient avec moi tous les jours et pourquoi je ne comprenais pas euh, comment leur parler. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup frustrée, c'est pourquoi je ne rentre pas dans le moule et pourquoi je ne fais pas ce qu'on attend de moi. Donc euh, c'est pour ça que j'ai décidé de faire de la communication. Euh, c'est pour, euh, pour pouvoir m'ouvrir encore plus à toute catégorie de personnes confondues. C'est tout simplement pour, euh, pour m'aider, pour mes oraux, d'abord, euh, parce que je suis encore au lycée. Et pour moi, c'est important de, de parler directement à chaque personne et de pouvoir les toucher euh, personnellement, et donc c'est tout à mon avantage. Ensuite, pour le théâtre, pour pouvoir trouver la justesse du personnage. Et ensuite, euh, dans, dans ma vie future, pour, euh, pour réussir à à parler à chaque personne et pouvoir en tirer le meilleur pour moi-même et, et trouver ma place dans ce que je veux vraiment faire et, et là où je veux vraiment me placer. En rentrant hier soir, j'ai raconté à ma meilleure amie déjà euh, ces, ces deux jours où, où moi j'étais restée assise pendant deux jours entiers. Et, euh, et au final, que j'ai dit que c'était les deux jours où j'étais restée assise qui étaient les plus géniaux de ma vie. Parce que j'ai compris tellement, tellement, tellement de choses sur moi-même. Et, euh, et ça m'a énormément apporté et ça m'a touchée. Je me suis sentie durant ces deux jours très bien parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de catégories de personnes, euh, socialement, mais aussi d'énergie, différentes énergies dans cette salle. Et justement, euh, j'ai trouvé que ça faisait la force euh, d'un groupe, et, euh, et d'avoir toute cette différence et, euh, et c'est ça qui m'a qui m'a rendu bien dans ce groupe et j'avais l'impression que tout le monde était intégré tout le monde se sentait concerné tout le monde voulait régler le même problème qui au final euh, touche euh, tout, tout le monde entier en fait donc je me suis sentie vraiment intégrée et, euh, et très bien même si j'étais la plus jeune et, et si je ne, ne travaillais pas encore et je pense que j'ai compris euh, tout ce que le formateur me disait parce que il il mimait ce qu'il racontait, et, euh, et ça, ça m'a beaucoup aidée euh, par rapport au visuel. C'est-à-dire que ce n'était pas une formation où on était un groupe et un formateur. C'était une formation où il y avait un ensemble de personnes euh, différentes. Et, et justement, grâce aux formateur, on a pu tous euh, se reconnaître. Et pour moi, c'était un peu comme un magicien. C'était le magicien qui a permis à la salle d'être soudée en deux jours seulement. Alors là, je suis très bien et euh, j'ai l'impression d'être très puissante euh, par rapport à, à beaucoup de choses et j'ai l'impression qu'en 24 heures, ma vie a changé. Euh, J'écoute beaucoup plus les gens parler et j'essaye de m'adapter à ce qu'ils me racontent pour, euh, pour encore plus capter leur attention. Et euh, justement, grâce à ça, je, je me dis, bah, en fait, ce qu'il faut, c'est pas du tout que j'essaye de me mettre euh, en faveur de ce que les gens attendent de moi, mais plutôt que je fasse que ce qui me correspond vraiment. Et grâce à ça, je pourrais ensuite essayer d'envisager de, de correspondre aux attentes des autres personnes. Mais euh, du coup, ce sera beaucoup plus direct et beaucoup plus fort pour moi. Alors ce que je veux dire à toute personne qui regarde cette vidéo, c'est euh, déjà bravo. Parce que je pense que si tout le monde avait fait cette formation, tout le monde s'entendrait avec tout le monde et il n'y aurait plus aucun jugement et euh, aucune personne ne se sentirait rejetée de cette société ou, ou mal à l'aise ou dans de mauvaises situations. Et, euh, et donc pour moi, si vous regardez cette vidéo, c'est vraiment que vous êtes euh, au bon endroit. <rire> pour vous <rire>